Tiang il lui fait chaud, comme à Dubaï, et sans coup de blague, et l'Australie, tout y est cuit, beaucoup trop chaud. Aïe, aïe, aïe, aïe. Plus de voyage, tout est normal. La route, le rail, les bateaux n'y volent. Alors je les kilomètres sont en mal la stagnation, c'est tous les cinq c'est bien mieux pour les pieds. C'est plus tranquille grâce au virus bien ventilé. Je retire mes tiagnes devant la télé. J'ai beaucoup moins d'ampoules. Y'a avait Je roule. Tous les pays en pandémie, pour moi c'est clé, et pour les Tous les pays en pandémie, pour moi c'est clé, et pas d'ici. Oh! donc les voyages, plus besoin de bagages Fous-tu compléter mon mariage l'année de nos centres beaufages. Tant pis donc pour la maison Libroque et bricolage C'est vraiment plus mon âge. Je jamais Vous les pays en pandémie, pour moi c'est clean et tartisserie. Vous les pays en pandémie, pour moi c'est clean et boule. tu sais